Bonjour, je suis Damien Bouévin, j'ai 25 ans. Je travaille dans la grande distribution et à côté de ça, je suis apprenti biohacker. Là, en ce moment, je fais plus des choses qui sont liées au design chaise, portefeuille, choses dans ce genre. Mais à chaque fois, j'introduis le, le vivant dans le processus de fabrication. Je ne me contente pas de, de, de fabriquer un objet. Je cherche vraiment à le faire pousser, entre guillemets. Et je trouvais intéressant l'idée de, de travailler sur quelque chose que même la science-fiction n'a pas imaginé. Un biohacker, alors les gens, surtout en France, en fait, pensent que hacker, c'est vraiment les pirates informatiques qui piratent votre carte bancaire, ce genre de choses. Non, hacker, c'est des gens qui, qui détournent quelque chose de préexistant et en l'occurrence, les hackers à la base détournent des choses électroniques ou informatiques pour faire d'autres choses avec. Biohacker, c'est un néologisme, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va détourner le vivant pour lui faire faire des choses qu'il ne faisait pas tout seul à la base. Sans pour autant faire d'ogèmes ou quoi que ce soit. Hein. Beaucoup d'organismes vivants offrent déjà de nombreuses possibilités sans qu'il y ait besoin de les modifier, mais juste en, en guidant par exemple la façon dont ils se développent. Pourquoi je viens faire tout ça à la casemate eh bien, il y a tout le matériel qu'il faut déjà, de quoi découper, imprimer, documenter. Il y a tout l'espace qu'il me faut aussi pour euh, expérimenter ce que j'ai à expérimenter. Mais au final, c'est plus pour les gens qui s'y trouvent que je viens ici plutôt que faire tout ça tout seul dans mon coin. Ici, j'ai des gens avec lesquels euh, échanger, m'enrichir, et c'est ça au final que j'aime faire. Semer des idées, semer des graines.